Vendredi, 22h45. La soirée étant très avancée, nous vous laissons vous perdre dans l'obscurité sans craindre des représailles judiciaires. Le bon, la brute et le truand, sournoisement travesti en fées, se sont penchés sur la conception de cette séance afin de s'en disputer rageusement la paternité. Nul d'entre eux n'a gagné, mais tous sont parvenus à poser leur marque en la saupoudrant de leur sel, parfois sur des plaies ouvertes. Un équilibre qui pourrait apparaître dangereux de prime abord, et qui se confirme. Ils ont retéléphoné, tu sais. Ils vont m'arracher le cœur. C'est ce qu'ils ont dit.